Salut à tous, bienvenue dans la Somme aujourd'hui sous le soleil pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Laetitia m'a donné un bon plan. Ici, ils sont 400 à fabriquer des céréales pour le petit déjeuner. Et on va découvrir ensemble le job de Audrey qui est conductrice de ligne. Ça tombe bien, moi j'ai un petit creux. Allez, suivez-moi. Salut Jerry. Salut Audrey. Ça va Ça va et toi Oui, je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Bah, bienvenue à Merci. Avant d'aller bosser, tu peux mettre tes habits. Comme toi Oui. Allez, hop c'est parti Rapide l'habillage <rire> Tu vois ça bon, On va faire quoi aujourd'hui Audrey On va conditionner des céréales fourrées. Donc on va aller sur la ligne 6. Ok. On va se laver les mains Audrey. Ah oui, je commence à avoir l'habitude. Hygiène, sécurité. Et alors là, on commence à 13h jusqu'à quelle heure On commence à 13h jusqu'à 21h. 8h ton poste C'est ça, 8h. Et des fois tu travailles le matin, la nuit Oui, le matin et la nuit. Donc le matin de 5h à 13h et la nuit de 21h à 5h. Et toi tu préfères quoi moi le matin. Ah bon Oui. Après on a l'après-midi pour, euh, la pour s'occuper. Non <rire> Audrey, j'ai pas le droit de filmer non plus ici. C'est bon, on a une dérogation. Ah bon <rire> Tu me <'en> rassures <rire> Qu'est-ce qui te plaît chez Délicer dans cette boîte de céréales tu Ici, sais, ce qui est bien, c'est l'esprit d'équipe. Il y a, on n'est pas tout seul, seul. Hein. voilà, c'est ça. Alors voilà la ligne Jerry. Ah ok, donc elle fait quoi cette ligne alors Alors là on conditionne des céréales extrudées, donc des ovoïdes. C'est la forme euh... des céréales, c'est ça C'est ça, co-extrudées. Okay. Donc dedans il y a un fourrage. Et ouais. ça démarre là-bas, c'est ça Oui, c'est ça. Il y a plusieurs étapes Oui, il y a plusieurs étapes. Euh, D'abord le produit il est pesé, ensuite mis en sachet. Euh, les sachets sont mis dans des étuis, les étuis dans des caisses et les caisses sont mises sur palette ensuite. Tout ça de façon automatique. Tout est est tout tu rien à faire en fait. Bien sûr que si <rire> C'est quoi ton job de conductrice de ligne ici Alors moi, il faut que je gère cette production-là, qu'elle se passe au mieux. Si j'ai un souci avec une machine, j'interviens par exemple. Il okay. faut que j'approvisionne aussi la ligne. Tu travailles toujours que... en binôme Oui, sur chaque ligne, on est en binôme. Il y a un encaisseur et un conducteur. Un donc... en encaisseur Oui. moi, je suis l'encaisseur, là, aujourd'hui. C'est ça. Bon, Géry, tu vas commencer par mettre des étuis. Ok, donc c'est les C'est table... ça. Du coup, tu prends un carton, tu peux l'ouvrir regarder si les études sont pas abîmées okay. et ensuite tu les retournes sur le tapis. Donc j'approvisionne la ligne, voilà. c'est hein? ça voilà. Ça c'est la première étape Oui. Et quelle formation il faut pour bosser ici Il y a des formations qui sont faites pour être conducteur de ligne. Donc euh, moi j'ai eu un CQP par exemple. CQP Oui, et le CQP c'est le certificat de qualification professionnelle dans l'industrie. J'étais en alternance entre euh, l'école et ici pendant un an. D'accord. Bon là c'est bon, la bête est nourrie. Les oui. cartons sont mis. Voilà. Euh, ensuite, euh, toutes les heures, on contrôle. Donc là, on va prendre une caisse et on va contrôler la caisse. Alors, on récupère la caisse. Sur cette caisse, il euh, y a une impression. Il faut vérifier qu'elle soit bonne. Il faut vérifier que chaque étui ne soit pas abîmé, que la, les dates soient bien présentes et bonnes. Donc Ça, c'est du contrôle visuel, c'est ça Voilà, contrôle okay. visuel. Et tu fais du contrôle qualité aussi Aussi, du contrôle qualité. Donc, euh, on contrôle nos détecteurs de métaux. Euh, on contrôle aussi nos trieuses fondérales. Oh. Et on goûte le produit. T'as le droit de goûter le produit toi oui. <rire> génial <rire> Qu'est-ce qui te plaît dans ce job en particulier Le fait que ce ne soit pas monotone. Y a... Pourtant c'est le même produit là qui passe. C'est le même produit, mais il y a toujours des aléas. Il <rire> n'y a pas une journée pareille et on ne peut pas prédire la veille, oh, ben, on sera tranquille le lendemain. C'est pas possible. Il y a toujours quelque chose et. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et si tu devais changer un truc, aller dans ton quotidien, ce serait quoi euh, Ce serait la place de la femme dans euh, l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire Il n'y euh, a pas assez de femmes. On est peu nombreuses. C'est un métier accessible à toutes et à tous. Tout le monde se dit que c'est un métier d'homme. C'est ça. Postuler. Peu importe, tant qu'on a la tête sur les épaules. Les deux, mais je préfère travailler la journée. Organisation, C'est toujours mieux quand c'est cadré. CDI pour réaliser tous tes projets. Ah, ça sent trop bon ici, les céréales. Oh non, Géré, rentre voilà. chez toi, il est l'heure. Euh, non, Audrey, <rire> non. Audrey, merci beaucoup pour la fabrication et la dégustation. Merci à toi pour le coup de main. Merci. Ton petit déjeuner. Tout ça. Tu vas pas repartir les mains vides. Merci beaucoup. <rire> c'est sympa. Et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer vos céréales ici, chez Délissère, ils recrutent, postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et likez la vidéo